On a à effectuer des calculs en respectant les priorités opératoires, c'est-à-dire qu'il faut commencer par effectuer les puissances, puis les multiplications et divisions dans l'ordre où elles se présentent, puis les additions et les soustractions dans l'ordre où elles se présentent, donc de gauche à droite. Lorsqu'il y a des parenthèses, commencez par effectuer les calculs situés à l'intérieur de ces parenthèses. Le premier calcul que nous avons à effectuer, moins 1 au carré fois. 5 Il faudrait faire attention à cette puissance, puisque moins 1 au carré ne pas tomber dans le piège, c'est moins 1 fois moins 1 qui donne plus 1. Pour l'instant, il y a des parenthèses, donc je commence par effectuer les calculs qui sont à l'intérieur de cette parenthèse, ce qui n'empêche que je commence par réécrire le début du calcul. Le début du calcul c'est moins 1 au carré, multiplié par, et donc là j'effectue mes calculs dans la parenthèse, moins 5 moins 6. Je suis au moins 5 et je descends de 6 donc ça va s'accumuler, moins 5 moins 6 ça fait moins 11. Maintenant, moins 1 au carré, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme on le voit ici écrit en dessous de la diapo, moins 1 au carré, moins 1 fois moins 1, ça donne plus 1. Je peux écrire tout simplement 1. Multiplié par moins 11. 1 multiplié par moins 11, c'est la règle des signes qui s'applique. Quand on a deux nombres négatifs qu'on multiplie, on obtient un nombre positif. Quand on a un nombre positif et un nombre négatif qu'on multiplie, alors on obtient un nombre négatif. Donc ici, une fois moins 11, ça donne moins 11. Deuxième calcul. 6 moins 3 plus moins 3 au carré fois 4. Cette fois-ci, j'ai des parenthèses, donc il va falloir que j'effectue les calculs à l'intérieur de cette parenthèse. À l'intérieur de cette parenthèse, il y a une puissance, donc je vais commencer par calculer cette puissance. Mais de toute façon, je commence par réécrire le début du calcul. Donc, Dans le début du calcul, il y a 6, moins 3, et donc plus moins 3 au carré, moins 3 au carré, un peu comme tout à l'heure, ça donne 9. Multiplier deux nombres négatifs, moins 3 fois moins 3, ça donne 9. Et je n'oublie pas la fin du calcul, multiplié par 4. Dans, la parenthèse, dans les parenthèses, cette fois-ci, il n'y a plus qu'addition-soustraction que j'effectue dans l'ordre où elle se présente. Donc 6 moins 3, 3, 3 plus 9, 12. En dessous de la parenthèse, j'écris ce 12 et 12 fois 4, ce qui va me donner 48. Là, aucun piège. 12 fois 4 égale 48. Troisième calcul, 5 plus 3 au carré fois moins 6. Je n'ai pas de parenthèse, mais j'ai une puissance. Donc je vais commencer par effectuer cette puissance. Le 5, pour l'instant, je n'y touche pas. Je, le, je me contente de le réécrire. 5 plus, et donc 3 au carré, 3 fois 3, 9. 9 fois moins 6 Je n'ai pas de parenthèse mais j'ai une addition et une multiplication donc cette fois-ci la multiplication est prioritaire sur l'addition. Je réécris l'ensemble des calculs même si je vais m'arrêter en particulier sur le 9 fois moins 6 donc le 5 je le réécris et Là, je réfléchis, 9 fois moins 6, règle des signes avec un positif un négatif, ça va me donner moins. moins 9 fois 6, 54. 5 moins 54, ce n'est plus la règle des signes. Je suis au cinquième, je descends de 54, je vais partir dans le négatif. Donc j'arrive j'avais qu'un résultat négatif, et 5 moins 54, je fais la différence, j'obtiens 49. Donc c égale moins 49. Quatrième calcul, moins 2 au carré fois 1 plus 5 moins 4, j'ai des parenthèses, donc je vais commencer par effectuer les calculs situé à l'intérieur de cette parenthèse de ces parenthèses, le début du calcul, je le réécris pareil, en l'occurrence moins 2 au carré, multiplié par, et donc j'effectue mes calculs à l'intérieur de la parenthèse, dans l'ordre où il se présente, 1 et 5, 6, 6 moins 4, 2. Maintenant, moins 2 au carré fois 2, toujours euh, le même piège dans lequel il ne faut pas que je tombe. Moins 2 au carré, c'est moins 2 fois moins 2, règle des signes, ça me donne 4. Et à ce moment-là, il n'y a plus de soucis, 4 fois 2, ça donne 8. D égale 8. Cinquième calcul, moins 2 au carré, moins 6, moins 2 fois 5. Je n'ai plus de parenthèses, si ce n'est celles qui sont autour de moins 2 pour la puissance. Donc je commence par effectuer cette puissance sans tomber dans le piège. Moins 2 au carré, c'est moins 2 fois moins 2 qui donne plus 4. Je réécris le reste du calcul, donc 4 moins 6, moins 2. 2 fois 5. Et attention ici, je prends le temps de réfléchir. 4 moins 6 moins 2 fois 5. Qu'est-ce qui est prioritaire Ce sont les multiplications. Ici, 2 fois 5. Je réécris le début du calcul. 4 moins 5. Là, je m'arrête. Moins 2 fois 5, moins 10. À ce moment-là, je n'ai plus que addition et soustraction. 4, moins 6, moins 10. J'effectue les calculs dans l'ordre où ils se présentent. 4, moins 6. 4, je descends de 6. J'arrive à moins 2. Moins 2, moins 10. Je suis au moins 2, de, je descends encore de 10, ça s'accumule, je vais arriver à moins 12. E est égal à moins 12.